Esper -luette. Esper -luette. Esper -luette. Chers auditeurs et auditrices, vous le savez maintenant, mon territoire regorge de belles énergies. Pour ce nouvel épisode, je suis sortie du Vaucluse pour me rendre à Saint-Rémy-de-Provence à la rencontre d'Odile Courbon, la créatrice de la belle idée cadeau.com. Loin de moi l'idée de faire des infidélités aux Vaucluse mais son concept m'a vraiment charmé, car il met en valeur des artisans provençaux, dont certains sont vauclusiens, pour vous permettre de faire des cadeaux éco-conçus et locaux, que cela soit pour un anniversaire, un mariage ou pour vos clients si vous êtes une entreprise. En cette période de fin d'année, je ne pouvais trouver meilleure idée d'interview car je milite à mon échelle depuis longtemps pour que mes proches pensent leurs cadeaux de Noël de manière plus responsable. Bonne écoute <tousse> Bonjour, je m'appelle Odile, j'habite Saint-Rémy-de-Provence. Je viens de lancer la belle idée cadeaucom qui est une boutique en ligne euh, sur euh, des produits beaux et bons, éco-conçus. C'est tout simple, ça part euh, d'une euh, émission quand j'étais enceinte de ma deuxième fille Mille et une vie, où en fait il euh, y avait euh, des dénicheurs de talents qui expliquaient comment les gens à leur toute petite échelle participait à changer le monde euh, sur le point écologique et humain. Et euh, est arrivée sur le plateau, la famille presque zéro déchet. Euh, J'ai adoré leur façon de parler de, de leur démarche, et pas du tout dans la culpabilisation, mais au contraire dans le côté extrêmement positif. La phrase de Bénédicte qui était de dire, euh, surtout, euh, ne vous sentez pas obligé de faire tout ce qui est écrit dans le livre, mais faites une une, au, au moins une chose, une, ce sera déjà bien. De là, ça a germé euh, dans ma tête l'idée de, de m'y mettre euh, à titre personnel. Et puis, euh, je me suis vite rendu compte que c'est pas si facile que ça. Il bah, y avait plein d'idées sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais euh, c'est pas toujours beau, c'est pas toujours agréable. J'ai eu envie de remettre tout simplement du plaisir euh, dans, dans cette démarche de réduction des déchets. Bah, c'est de remettre un peu de beauté, de, de douceur, de, de légèreté aux gestes. Étant moi, par ailleurs, de métier euh, vraiment dans, dans l'alimentaire, je me suis dit bah, ce qui serait vraiment super sympa, c'est d'offrir aussi des, des des bonnes choses à manger qui vont avec ces, ces petits gestes du quotidien pratique et donc c'est l'association de gourmandise et d'accessoires qui aident à réduire la consommation d'emballage de, unique ou d'accessoires ménagers à usage unique. J'avais très très envie de faire travailler des gens euh, locaux qui euh, méritent, qui ont des belles valeurs et qui qui ont besoin de voilà d'avoir un petit coup de pouce pour euh, pour accélérer leur euh, leur, euh, leur entreprise et c'est ça qui m'anime au, au quotidien qui fait que je me lève le matin avec la patate c'est que je me dis euh, toute l'aventure elle aide euh, aussi elle donne un coup de pouce à toutes ces entreprises et on fait des super créations voilà le, le principe aussi de, de ces coffrets c'est que c'est pas des produits qu'on retrouverait dans un magasin à côté de chez soi c'est des produits euh, donc pour la plupart bio alors pas toujours certifié bio mais fait avec des produits bio certifiés ou dans une logique extrêmement positive parce que ça va même souvent au-delà de, de la norme bio. Il y a euh, bah, la créativité qu'on met dans certains produits euh, à faire des, des recettes inédites et ça, ça me plaît énormément. C'est mon cœur de métier à la base mais ça me plaît encore plus de le faire avec euh, des artisans. Et l'autre chose aussi, c'est le moins de consommables possible. Donc les emballages sont tous pensés. Et puis quand on se fait les commandes, qu'on se livre, on réutilise des caisses. Enfin voilà, il y a le moins de déchets possible à toutes les étapes. Donc sur la belle cadeauxcom on trouve aujourd'hui la nouvelle offre de Noël. Donc on a mis au point euh, avec la pâtissière des truffes pour les chocolats de Noël. Elles sont faites avec du chocolat noir 72% euh, bio et équitable. C'est une entreprise euh, locale, une, une PME qui depuis 20 ans, en fait, euh, a une démarche, euh, je trouve, exceptionnelle. Euh, chez les fabricants de chocolat, en tout cas, c'est euh, bah, pas seulement bio, c'est quelqu'un qui travaille euh, sur euh, les plantes cacao aromatiques pour faire en sorte que euh, 1100 familles puissent non seulement euh, vivre correctement de leur euh, métier, mais en plus durablement dans le temps, tout en préservant les écosystèmes. Donc euh, voilà, c'est un chocolat qui a euh, un fondant vraiment sublime avec une intensité aromatique. Et là, on se dit voilà, c'est partie des, des pépites pour moi de, de cette dernière création et euh, une très belle rencontre avec quelqu'un qui fait des tisanes bio elle se dit paysanne créative, elle cultive elle-même ses plantes, elle les sèche elle les prépare, et il y a à la fois une alchimie entre les saveurs, euh, les bienfaits et le visuel aussi, parce que c'est hyper important de euh, visuellement se régaler avant même de boire sa tisane ou son thé de Noël et donc ça c'est pour la partie alimentaire et pour la partie accessoire pour euh, aider à réduire sa consommation d'emballage et usage unique, c'est euh, des accessoires soir euh moi personnellement, quel je crois, le sac à pain. Un sac en lin naturel avec une crelotte de chanvre qui permet d'éviter euh, tous les petits papiers étuis dans les boulangeries. Ça évite d'avoir plein de miettes ou de farine dans la voiture ou dans le sac. Et puis à la maison, ça conserve mieux le pain aussi. Et puis il est joli, enfin, c'est un accessoire qui est vraiment agréable. Il y a euh, les Sopalin, c'est le remplacement du Sopalin, avec des très jolis tissus, tout est écotech Et il y a l'autre verso où c'est un bambou éponge Ecotech qui permet d'absorber et en fait c'est juste super pratique. C'est réutilisable à l'infini, ça demande pas plus de temps à gérer dans une cuisine. J'ai beaucoup de demandes pour des anniversaires euh, et là j'imagine dans les prochains jours pour Noël. Les premiers prix c'est 22 euros, il y en a 30, 40, 45 euros. Et après, j'ai aussi des demandes pour les coffrets à 50 euros, 70 euros. Ça dépend si les gens se groupent autour d'un cadeau commun. Je m'adresse aussi bien aux consommateurs qu'aux entreprises. Et en fait, sur la partie entreprise, je propose des solutions euh tout en un en fait, euh, où derrière l'entreprise peut euh, me dire euh, « Allô, j'ai besoin de pour le salon dans, dans deux mois, j'ai besoin de sacs avec à l'intérieur euh, la clé USB, la plaquette du dernier produit euh, que je souhaite commercialiser, euh, d'une gourde avec le logo de mon entreprise, euh, des stylos euh, avec le logo de mon entreprise ». Et donc, je propose de la solution toute inclue et évidemment que avec des produits éco-conçus. Donc, ce sera un top -bat bio, un stylo avec un certain pourcentage de matière recyclée de maïs. La gourde, elle aura été sélectionnée en Provence aussi. C'est vraiment des produits sélectionnés où derrière on peut tout personnaliser et surtout euh, notre particularité c'est qu'on a des solutions vraiment tournées euh, éco-conception et on est capable derrière un événement comme une, un salon ou une convention donner beaucoup plus de sens euh, au cadeau qu'on va offrir à notre client ou à nos collaborateurs. Pour moi l'aventure elle est aussi belle dans, dans le fond que la forme et, euh, et pour moi c'est d'abord une super belle aventure humaine et j'ai choisi les gens avec qui j'avais envie de travailler au quotidien et ça c'était pour moi le bonheur absolu de m'entourer de belles personnes qui partagent les mêmes valeurs, euh, qui partagent la même dynamique euh au-delà des valeurs personnelles, c'est aussi voilà le sens de l'entrepreneuriat, de euh, « on a un problème, on va trouver la solution », et tout ça dans une dynamique très positive et avec le sourire. Et... Donc labelideecadeau.com, euh, c'est un site internet euh, facile à retrouver. Il y a bien sûr aussi tous les réseaux sociaux. Il existe sur le site plein de formulaires selon la thématique que l'on souhaite, qui m'envoient un mail directement à contact avec labelideecadeau.com. Pour moi, la belle des cadeaux.com, c'est avant tout euh, mettre du sens. C'est mettre du sens à, à l'action d'offrir. C'est pas seulement le plaisir d'offrir, c'est offrir avec du sens. Euh, le sens qui est effectivement d'aller vers une démarche plus éco-responsable. C'est aussi euh, un cadeau plein d'attention, aussi bien pour la personne à qui on l'offre, puisque c'est un cadeau personnalisé et, et avec des produits qui ont vraiment été minutieusement pensés. Mais c'est plein de sens vis-à-vis -vis des gens qu'on fait travailler à travers ce cadeau, qui sont ces artisans, ces petits producteurs, euh, euh, ces petites entreprises françaises qui euh, derrière sont super contentes de développer leur activité, parce qu'ils ont du talent, ils ont des belles valeurs et euh, voilà, ces gens qui demandent que ça de décoller et de, de continuer à vivre leur belle aventure entrepreneuriale. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum,